Ce sont des projets de son test. Voilà. Euh... mal <coughs> mario mm -hmm. aïe <coughs> je un peu trop mm haut -hmm. hein c'est pas lequel non <coughs> ok ok sur la vie je oh le bordel hein. <rire> Toi. on en pense que c'était quoi sinon ça va être trop ça hein. Voilà, des fois les étoiles sont en du tout. <rire> <rire> bon, Ouais elle, elle, est, elle est trop sympa hein, a... Alors euh, c'est pas ce que je voulais faire Je voulais pas la tuer Mais au final c'est <rire> Alors euh, ça va pas je en... <rire> Non, non mais là, Il y a plein a plein moi, non. Voilà, si, si. <rire> voilà. <rire> Tu c'était un peu suicidaire. Je respawn ici. Je vais essayer. je te demande de un niveau, mais tu seras pas ici. Oh, t'es dans le truc de la casquette invisible. Ouais, t'es. Pourquoi on a la même musique Attends, j'ai. En fait, je peux aller en haut, mais sauf que, en fait, tu sais pas faire la technique du coup de pied pour monter en haut. Il ah en a une en bas. Les pièces bleues, rouges sont violées Ah, mais c'est horrible! Euh, ouais! on dirait un garçon Kaizo 64? Ah, regarde, papa. La ouais, voix est là-haut. quoi? Ah non, ça peut des pièces. Ah non, les pièces. Euh... Les pièces rouges sont vert ouais. Hein? Ouais. Bah si, fait pièces rouges, ah, oh, bien Bref, faut que tu trouves le bloc là, qui permet de... Donc euh, si on fait... Oh, non, j'ai déjà fait un display On va pas faire un display encore. Ok, Oh, enfin, c'est Bah, bah <rire> <rire> C'est n'importe quoi. Normalement ce truc là c'est fermé. Attends, je crois. Oh du château. J'ai appris sur un bouton spécifique pour aller plus vite. Alors du coup. Oh d'accord, j'en fais 13. Attends, je vais voir le coup. Non, il n'y a pas C'est normal que ça fasse un... Moi, qui l'a accéléré parce que sinon c'est trop... Non, c'est trop rapide. Bon, bah, on est obligé de faire l'autre niveau. Euh, 4. Bon, bah, je vais chercher deux étoiles alors qui sont juste à côté. Ah Il a senti que tu vas aller chier. Hein Il a Qu que tu vas aller chier. Je vais voir le même, je sais pas. Hein Ouais. Bon, hey, Torres, J'ai un peu mon nombre. Moi, je vais pas prendre celle-là. Non Mario, c'est un coup de pied que je voulais que tu fasses. Il n'y avait que la deuxième qui s'est dans le vide en fait. On peut une celle-là, sinon on va rester là. Ah il y a le boss, c'est Oui, il y a le boss. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Bon bah lui, il est à sa place initiale. Est-ce hein. que tu gagnes une étoile avec lui Hein Est-ce hein que tu gagnes une étoile avec lui Ouais. Mmh. Mais les musiques sont aléatoires. Ouais ça c'est la musique du boss Ouais bon Elle est au même au même endroit que la, la sixième étoile Mais bon il fallait battre pour la voir donc je vous pas de l'autre il y a encore oui. est encore là c'est la sixième, la sixième. Bon, on va pas rentrer dans ce milieu C'est pas <rire> <C 'est beau. rire> voir si je peux aller chez Bott. Ah bah si on est bougé Bah non, non c'est une étoile pour aller là. C'est 12 maintenant. Ah bah tu vois, euh, je t'avais dit qu'il y en a un haut. Ah bah il y a eu en plus le bouton. Fait, Après c'est plus ça, tu vas me dire. Voilà, le bouton, ah les deux. Voilà, c'est bon. Après c'est facile, il y en a plus là. T'en as perdu qu'une. En fait t'as une technique. Pour monter les pentes dans Mario 64, c'est que si tu restes appuyé sur le bouton A et à maintenant B, enfin tu donnes des coups de pied, Mario va monter les pentes en fait. Donc c'est une technique que les gens utilisent. C'est ce un bug en fait. Donc du coup si je retombe en faire exprès, je peux remonter sur la pente et... mais regardez j'avais avait d'autres pieds sur les machins Mais ça c'est trop invincible on oh, va on oh, va en arrière en fait bon je la laisse l'eau on souvent la voyer l'ombre bon bah c'est bon, bon bah, je vais même pas tomber dans le vide là <rire> ah non je suis remonté t'as vu une pièce voilà, chercher l'autre 6 et euh l'autre on va le refaire qu'est-ce qui se passe encore ouais j'accélère le temps non. Je Obligé dois de refaire la cha... ah vas-y je peux obligé. Ouais, pas grave, j'ai un là, j'ai euh, ouais. un petit peu épais de <rire> Non, c'est Les postales là, c'est bon C'est ça, t'es obligé de rentrer Bah de toute façon, peu importe que ce que je fais, je suis obligé de rentrer là-dedans Bon bah, moi je remonte en haut, bah ça va, ils sont gentils non non non bon on tant pis regarde je fais la technique du coup pied non non non non non non non non non j'arrête non sur B non non Je reste hein, oh, appuyé sur A en fait. non non non non non non non non je non B B B B B B B B, B et je Oh, faut pas rester à plus. Oui, technique si avant de tomber au sol, tu peux faire euh, euh, la glissade. Et là, Mario en faisant ça, euh, non, non, pas cool. et Mario il va. Euh, tu vois, hein. Si tu fais une glissade avant de tomber sur le sol quand tu tombes très haut, Mario il va pas prendre des dégâts de suite. C'est une technique que, que les gens, euh, comme ça, ils peuvent se jeter dans le vide, sans trop de problèmes. Et voilà. va on dirait qu'il avait une carte. Alors ça c'est un carte. Parce que là Ouais, tu veux te C'est parce qu'en fait, normalement, pour atterrir dans ce, dans ce niveau-là, il faut baisser le, la durée du château. Sauf qu'on ne fait pas, et du coup, ça fait ça. Bon, du coup, est-ce que je peux faire un niveau spécifique Ah, je peux aller là. Non, moi, j'ai accéléré. Pourquoi on est dans l'eau C'est aléatoire. Mais, mais c'est aléatoire, c'est du niveau de là, c'est niveau... Oh je mets accélération. Oh attends, c'est que Oh une une <rire> une ouais, est marrant, il met tout. C'est marrant, la il oh non trop dur sur il nettoie dans la lave bon, c'est vrai que tu me retrouves directe c'est vrai qu'on est dans le bah, moi tu es dans la lave oh oui. t'avais fait ça fait il apprend de... Ouais, il ouais. ouais. bah, est la bah, du coup on est au sous-sol ah, on n'est pas encore fait le premier buzzer mmh. Je vais peut-être faire. Attends, je, vais, je vais essayer de voir un niveau plus simple. Où bon ça bon. Oh bon. bon. Non, voilà, on bon. peut pas faire. <rire> on a, n'a pas encore la casquette volante. Je suis obligé de me jeter dans lui. Mmh. Ça c'est chiant. Par contre, Il y a des niveaux que tu peux pas faire des débuts. Ouais, ouais. ouais, ouais, bon, ouais. même attends, t'es pas censé être au dernier étage. On est là. Euh... <rire> non tu l'avais oublié Non, non, non Pourquoi ça lag Le bug de grand pain que je voulais faire moi Pourquoi ça comme ça Bah tu vois pas que ça lag un peu Regarde, ça baisse en bas hmm. là Non ça pue. De, de baisser ça va ouais. niveau oh, du fantôme non euh, <rire> ah, euh alors, non qu'est-ce <rire> non je suis sur toi il y une étoile en face ouais. tu vois le 3 là c'est à dire qu'il a une étoile. ouais attends non je vais faire la technique du coup de pied ça. mais c'est quoi la probabilité que j'admise sur cette pièce ou pas Ah oui, on peut donner un coup de pied en glissant et ça, ça nous permet de, de remonter un petit peu, tu vois. c'était un peu challenge. On ressort là du coup. Ouais ouais. On tout quand même dans le corps pas rien. Cool, cool. Oh Oh, le ce Mario is Peach Ah là, euh, Peach t'as mis un panneau comme ça T'as mis un cas ah. Mais n'importe quoi J'étais plus dedans mais... Y'où le gros. Ah il est là Je suis T'as ah. vu le ciel il change T'as vu le ciel change aussi Cool, de cool, montagne Ah bah tiens on est là Ah oh, c'est bien ça Il vient avoir une surprise des de, de Ouais il va. se un je me balade hein. comme ça en bas regarde celui pas moi il n'y de, de... de... de... de... de... Ah, la maman ça vient un chien il prend bon bah le bébé je sais pas obligé, dans tout <coughs> Attends, attends, on... On, ouais. ouais. ouais, on monte, hein. Je te dire, mais putain, il connaît le jeu lui maintenant. Ouais, ouais, il va, un bébé Alors, je sais pas si c'est bon, parce qu'il y en a deux c'est -ce Mon téléporter avec un bébé hein, ah ça va mort Bah ouais, ben, il est quand même coupé, hein, J'ai je, je suis écrit. Faut faire ça, regarde. Ce n'est pas mon bébé, avant de en Bon bah voilà je t'ai ramené un autre enfant parce que tu veux être contente. Dans la si doux. glissade, mmh. je pas glissade doux. glissade pas si doux. C'est pas si doux. C'est pas si doux. C'est Non, non, non. c'est autre chose, un truc qu'on veut bien avoir pour inventer. Ah, t'es juste là <rire> Je l'ai vu quand j'ai glissé Dans la nette. Oh J'ai vu... Oh, vu un truc jaune Tu racontes quoi de tu Hein T'as dit hein <rire> il est trop fan de Sonic et d'ailleurs. Bon, on a... On a l'eau. Non, enfin... le c'est le nombre, le coffre, c'est l'ordre du coffre en fait. le quatrième coffre que tu dois ouvrir. Ouais. Non, il est parfait. C'est un grand pain. Voilà. En fait, quand je suis un grand pain, ça va... Alors, Bref, faire... Hein En fait quand je suis un grand pente devant l'étoile, au-dessus, au, -dessus, au en dessous de l'étoile, ça va faire Mario redescendre, Ultra. Oh, sera vite pour, gagner. Pour, pour gagner du temps. Oh, on a déjà 10 étoiles en 16 minutes. <tousse> <tousse> <tousse> <Hey, c'me> Est-ce <espagne>. que <tousse> Ok, j'ai sauté hein Mario, hein. j'ai pas donné le coup de pied ou pas quoi il une là non il y en a eu deux même il là et dans l'autre ouais il faut monter sur deux oui. on cherche la cible de ma oh, plus... il n'y a pas de taux, non ah oui mais non mais toi tu dis pas il trop je suis je... je... où là encore ah bon bah je suis au deuxième Bowser bon bah mais bah, voilà. j'ai cru que j'étais à, à Rainbow Ride C'est la musique de Bowser, c'est la musique de Mario Bon Bon Bon de... Elle Bon Bon musique Mario voilà, Bon Ton Bon Bon Bon pas comme ça Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon comment Bon Bon Bon Bon c'est il y a de la force dans mais... Et là, c'est le petit bonheur à la chance. non, il est pas Bah, quand je le rate, ouais. Je le J'ai je... Je fait une 7 tête oh, Wow wow wow. Qu'est-ce wow. que je faisais ça <rire> Oh putain. <rire> you spin my head, my <rire> Ça J'arrête le connu. Ah la musique elle devrait se lancer là, c'est là. Je vois comment il est Bowser Quand Mario dit sa langue, Game Bowser, ça veut dire que t'as jeté assez fort. C'est pas assez drôle. Il me dit, hey oui, non, non. non ça veut dire que c'est pas bon Je suis là Mario, il perd un fusil. Il me dit phrase. C'est la phrase qu'on des il enfin. Si euh, je touche pas, On a gagné une clé pas ça. <rire> pas ça, hein, je suis... On a fait le deuxième bozzard avant le premier. <rire> en fait, quand, ou... Je sais pas, c'est quoi la fin Il n'y a pas de... Main. Alors, en fait, il y a ça, ça Alors, normalement, je suis pas sans... Sans de là, hein. <rire> <rire> Ce jeu n'a aucun sens. En fait, la, la, la clé, elle sert à rien parce que c'est notre peu de quoi pourrir. Hein. Si, ah bon, bon, Battlefield, bah putain, faut faire un détour pour aller là. On a une étoile dans la caisse, dans cette caisse là. Il y a une seule caisse comme ça en fait. Dans, dans les ah, ouais, je, connais, je connais le jeu par cœur, c'est bon, on hein. va pas me faire à l'envers. Voilà, c'est un secret. Il y en a 5 à avoir. Ah, il y en a une là-haut. Même deux, même. Je laisse poser une Ah non, une. Ouais. C euh, normalement, c'est l'étoile du fond. Il hmm, y a un panneau. Mais... Des fois, les panneaux sont mélangés. Ouais, ça, panneau. Alors, c'est pas ça que je voulais faire, Mario. Je voulais faire un autre job. Voilà déjà. je le Qu'est-ce que tu dis Et là, papa, tu dois dire, mais comment il fait ça, lui Ah ah Je suis Ok Non, c'est Je sais bien contrôler Mario, en fait, dans ce jeu? jeu. Je sais pas pourquoi. Donc, pour voir le Mario, ça change pas, ouais. hein. Tu vois qu'il y a l'air, tu vois. Mais, pour euh, le Mario, c'est même. Oui, non, mais c'est pas ça que je parle, c'est que j'arrive mieux à jouer sur cette version euh, à ce jeu là que aux autres Mario. Je, je suis plus mieux dedans. Je sais pas, c'était à faute de la dernière. Non, parce qu'avant c'était plus dur pour faire des, des boutons Z. Mais maintenant, euh, parce que je joue pas avec une Mais surtout, j'ai joué à des ROM Mac. Et qu'il faut des capacités encore plus grandes pour euh, terminer le jeu hein, dans les remakes. Et puis j'ai fait du speedrun aussi. Hein. Ouais. Euh, comment comment on est parti à l'étage encore hein, Tu te Je crois qu'on a été dans le niveau de neige. Du coup, ça a été dans le niveau de lave, je crois. Ouais. Ouais. Ah non non bah non bah j'ai vu quoi je me demande si je peux aller directement dans le une j'ai assez d'étoiles pour y aller Parce que ah, moins... les étoiles dans les portes sont aléatoires aussi Tiens hein. je le de te dire tout à l'heure on a eu 12 alors que oh, Mario t'as rentré pas que ça sera le niveau de là voilà là. Bon je vais quand même pas me suicider non plus Je pourrais aller dans l'école chercher mon autre... En plus ça c'est une super musique hein. Lui là-bas il est pas vraiment aléatoire, non, un peu quand même dessus Mais il y a Lui là. Bah, euh, euh, euh. Regarde il y a des moches qui sont brillants Bah eux ça fait apparaître un gros comme ça là mais brillant Il faut les tuer Normalement ils sont pas brillants On attaque à 3 ça se fait pas À 4 un euh, non gros bon, mais... meuf Oh Ok <rire> Je suis jeté dans le vide Il mmh, y a plein de choses C'est pas avec euh, ça que je vais survivre dans la lave, je si reprends Elle ah. est Oh elle est juste là Elle est dans la lave, mais c'est pas grave vous mourrez pas comme ça, vous mourrez pas comme ça. Non Mais non, je suis juste bon en fait. Hein ah, ah oui on est donc là et du coup on peut pas le faire parce qu'on a pas trouvé le niveau qui nous, qui nous amène là. Dans le de... Du coup là je suis à l'étage. Le dernier étage. Si besoin ah, c'est vraiment 70 ça là-dessus. a rien qui change. Bon, bon, On va aller là, on va découvrir un autre niveau. La façon où je suis entré, c'était un peu étrange. Je suis où Ah, la casquette de métal, ouais. elle, elle était pas caché dans un bloc. Des fois, ils se cachent, mais si normalement, a pas. J'arrive à bouger alors que normalement, je devrais pas... Faire... Vous êtes sérieux La casquette de métal est... Oui, tu... Donc, je vais la récupérer... Non... Mais... De quoi faut... même... enfin, les... les pièces, ça fait penser ça que c'est pseudo. Attends... Ils sont tous dans l'eau, en fait. De quoi même. quoi Ah non jamais vu ce c'est une version américaine. Bonjour. peut l'ai plus C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas C'est C'est C'est bon bien ici, là, ça me mais... mais... je fais comment là je fais comment pour récupérer une casquette de métal de maman, quoi oh. Alors j'étais ou quoi un truc, mais il faut jouer en mode kamikaze Tu comme ça et tu attends que... Non c'est bon, c'est bon, non, non. Wow. Voilà, c'est comme ça que je l'ai vais... Oh non mais non, il y en a une là Au fond de l'eau, comment je vais faire une fois la casquette ah, je j'arrive pas, Mario il tombe là, il retourne là. Je peux pas aller chercher la casquette, regardez au fou. Si tu tombes de, de, de, de, de l'autre côté. Bah non, c'est pareil. Bah, non, c'est.. Du... Peut-être que tu peux du port. Bah non. De là. Une part -elle, hein. de quoi Ah, ouais, c'est grave. mais Oh là c'était magnifique. T'as dû voir ce qui s'est passé. Hein. Ou au pire, je me suicide. <rire> mais Mario, depuis quand tu peux faire ça Wow. <rire> Attends, attends. je sais où sont les pièces rouges mais je sais pas si je pourrais les récupérer sans la casse en fait ils sont là bon. ils peuvent pas ah ouais il y en a une là ouais, ils sont là non je ne sais pas oh c'est chaud non oh, je pense que je peux pas la faire pour me placer non non non Là, de faire ça mais ça non fait... J'ai cherché à casser la caisse. Je suis une safe tête comme ça, moi ouais, je pense. Pourrais... Non. Mario, ouais. oh, ouais, euh, en fait il faut plonger, mais tu peux pas. Croulant. Hein oui. Donc, euh, Tu peux pas, c'est qu'il y a des petits poissons. Bah tu peux pas, ouais, c'est ce que je dis. Donc ça va, elle est impossible à faire. Et puis l'étoile elle est sur Mordrande. On mais... ouais, puis euh... Il a quoi, euh... Là Là-bas, je suis là-haut Bah non, c'est pareil. Mmh. Mmh. Ah, ah là. Enfin, un autre niveau. Ah bon on est au premier buzzer, ah d'accord, ok, tout va bien, avec le ciel du désert, c'est logique. C'est le premier, celui-là, c'est plus simple. Ah, c'est Non, t'en as pas de on complètement taré, non non mais ça se voit que je sais jouer quand même. c'est facile. J'ai juste à tourner la queue. Euh. <rire> tourner la queue. Ok <rire> pas plus de dégâts. Tu veux tourner la queue Ta gueule. Ta gueule. T'as complètement tarés. Euh. Nouveau. Ça va, on pas en Putain. On a fait très de temps. Putain que gueule putain. Ok, oh. vais y aller. Tu veux Mais les les je meurs. Non, je meurs. Oh, vais Oh, je oh. vais oh. Oh. On retourne dans le Ah bah, ça va Ça va, je crois que ça sert à rien, il est fait C'est pour plaisir Oh, bah tiens On a quelques télé. Non, non, non, regarde <rire> <rire> <rire> Il fait comme Mario Ah, ouais, oh, on n'a pas fait encore <rire> Je peux rentrer dans les trucs sans avoir les clés donc euh, non, ça a rien ah, non. Ok, Mario il a pas ouvert la porte. Mario est trop fort. Bon. Ah, J'ai pas été là. C'est quoi ça Oh non, oh, non. Oh, carapace ok. <rire> Comment j'ai ouvert le truc Non, c'est pas ça qui m'a fait C'était un carapace. Ah, mais du coup, on, on, on est de retour à l'étage, du coup. Il Y a qu'un seul étage. dans un... la en fait, nan, il spawn dans la mort C'est méchant Non C'est quoi ça Oh non okay. Oh non J'ai pas envie de rester là C'est de... bien J'ai et micro... Oh, je suis à moitié dans le mur Tadam. Oh, c'est pas des Allez, en fait, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, toc Oh bon euh, alors j'ai pas eu le jeu m'a pas tué mais c'est euh, pas que tu oh, pratiquement qu'est-ce qui s'est passé non hein il n'y a pas eu de me tuer je ne sais pas ce qu'il va se passer là mais... ah, il va se passer je suis mort quand même... bon bon Je récupère une autre étoile alors euh ouais si tu verrais comment j'ai récupéré <rire> Attends, tu veux voir, tu veux voir comment je récupère ça Attends, attends, vas-y, attends. On oh, passe pas comme ça. peut-être <rire> bon, Voilà, comme ça. Hop là, et tu retournes en bas. <rire> je suis pas à travers. Il y a encore plein d'autres niveaux qu'on a pas fait encore. Oh, je sais, on les a tous fait, mais bon, enfin... Pas... Ah, c'est bon c'est ça. Bon on les a tous vus, c'est ce que je veux dire. Ah, vu les jeux. Oh, ça. Moi Parce qu'à chaque fois je fais pas le vrai jeu mais des rand Mac non si je rigole, mais je l'ai fini en version Chaos Edition. <rire> c'est pas mieux. où tout, il y a de bordel dedans. Ah si je l'ai fini en version aléatoire c'est vrai Non Mario Je déteste Enfin je te déteste. Je te hais Mario Je te hais comment je te hais Bon oh, j'en <rire> puissance non, je te Ah non on a pas tout vu encore On a pas vu le Troll mountain Ouais c'est bon on l'a pas vu il oui, est aléatoire parce que j'ai fait tout le monde. Oui, non, c'était toi pour lui aller, toi. Je suis pas beau. juste Non. Hein. Bon, enfin, bref, ouais, façon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moins 64 d'Amazon, ça fait 30 minutes déjà. C'est déjà ah, voilà. 30 minutes sur vous. Enfin, quand je joue, ça t'en parle pas. À... Ah, <rire> bah, je vois, hein. c'est que des étoiles rapides aussi. Bah, non, dur non c'est à toi. demain tu veux refaire un épisode de dessus bon bon on a qu'à faire pierre aussi des chaînes demain si tu veux comment oh, bon si. Bon, voilà bon. bon, on a qu'à faire merchant sonique bon on peut-être que j'ai arrêté la vidéo non c est, c est tout à l'heure j'ai en train de sauter de partout dans le château c'est vrai que... c'est cool oh oh oh oh c'était beau Ah! et ouais, ciao